On suis un monde monsieur qui Qui monde? Monde femme. Je Tout embar sont en moto. Tu... Je suis un oui. belle femme. Oui. Je suis un belle en Je suis un belle femme. belle femme. Tu. belle femme. Je dis mon belle femme. ils sont moto. ils vont et puis il a dit, madame, la valise là. Il a ouvert la valise on va on Il a Mais non. Mon a même ni Tu un petit un petit tu es Tu dit, quoi Tu as dit, mon. petit petit petit petit nous ne pas résoudre le problème comme ça. Non. Ça, oui. Il y a les livres en pile, en pile, en pile. Il y a journal 4. De journal 4. Il a pas, journal Il y a pas de lui Il y a un de de les Mm -hmm. said, en la responsabilité, c'est munsayo qui dirige la. Qui était innocent? Non, ou même, ou même vous responsabilité? Où responsabilité? Qui Qui? pas responsabilité? Lili parle, pas comprendre. vous ça? responsabilité? Non, mais ne dis pas même point de vue avec Qui qui est Qui différent? Qui est différent Qui ça? Qui ça Non, même pas, on parle Nous mangeons ensemble. Même mon téléphone, même mon téléphone, si je ne pas... Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, c'est même point de vue, c'est même point de vue, c'est même point de vue Liliane. Liliane ne doit pas, pas, pas dire même bagage, dit. Nous commençons pas à dire que c'est vrai. Mais nous pas capables de c'est le même point de vue Pierre Espérance Justice expéditive, on ne pas pas de pas faire promotion pas pour pas pas de pas pas dire On nous, on a sorti une sorti note bon bah ça son gros fête lié yem vini son fête c'est pas que la police c'est mouillon mm -hmm. en début après ça la police qu'a vini pour récupérer quelques amio yo yo ouait gaimou foa rouge là dedans yo vini yo baïol mais c'est population avec manchette bâton couteau roche c'est yo fait la police a Police sous quartier, est-ce que c'est la police ou bien policier sous quartier, mais Est-ce que c'est la police qui engagée ou bien des policiers qui tout à défendre Mais non, Madame les petites c'est C'est le corps qui est engagé? Non pas quoi? Mais ça va faire mon épaule ton policier. Mais même c'est pas moi qui l'amène, c'est amis qui l'amène. Mais en tout cas, il n'y a pas grand policier seulement, pas seulement, C'est n'y sous quatre Ça veut dire que moi même, ça va passer là. Nous n'y a pas oui. Ça va passer là, Et c'est ça, Liliane dit, nous n'y a premier responsable, Nous là, et vous sommes là, moi avons dénoncé, ministère de la justice avec notre lien. Qui était dit, chaque monde pourrait ça pas bon. C'est pas bon, elle dire, chaque fête, fête là, chaque fête fête fête là mme non, mme est Moi, ça me pas L'illégalisé parce que Non, mais comme si... pas comprendre. Non, pas comprendre ce faire. Non, vraiment pas comprendre Non, C'est quoi l'intérêt? L'intérêt de tout ça? Vous dit savez pas... pas tout, ce n'est pas même Qui ça? Pour qui ça? c'est quoi l'économie de tout ça? C'est quoi l'économie de tout ça? Véritable responsable, c'est l'État ici. Véritable responsable, tout ce qu'on fait là-bas. Mais ils ont dit. Comment vous ne pouvez pas interpeller? Mais si vous mais pas vous Si vous pas c'est pour nous faire courage. Pour nous faire désobéissance civile. Nous ne pouvons pas payer les taxes. Nous ne pouvons pas mettre l'argent dans nos poches. ne pas Comment vous ne interpeller? Vous et c'est ça, Liam dit. Excusez-moi. ce a passé là. pays même... <mère> a <mère> <mère> Chaque jour, levé, suis moi énervé. Je descends 48, officiel. Je suis en train de 48, vite. Je suis la radio. 48. Je suis la Je Je suis en train de Je mais c'est si coup de Dieu, je si c'est coupé, Mais il n'y a pas coup Dieu seulement nous. Mais ce n'est pas normal. On nous chaque matin, empêcher qui les citoyens, picop les vie. en face, oui, on les bois, on monte sur petit nous connaître dans 48. Pour bailler l'énergie même nous passer. On nous chaque matin, chaque mois, Vous toucher, où avait frais, on avait des débits. Ou bien frais de gaz, ou bien toute qualité frais ou bien petit Et puis pour me pas pas la Eh bien, ça dit là. ma payon est fini, ou va demander mon compte. Pour se moquer de guérir ma langue. C'est ça, oui. Et puis pour me papa pas la Je ne fais pas la ma Mon a bien touché Eh tout privilège en bas et puis, pour ne pas dire ces responsabilités, ou la gène sous deux peuples là, so, peuple là qui ne jouer pas en retour, dans La sociale il ne sont pas en rien dans l'infrastructure de base, il ne sont pas en rien. et puis, so a ou la gène ça cette là, ou la là sous deux peuples pour le résoudre pour vous, et puis, y aïe, comment c'est un point de vue ça Et m'a défonné, c'est ce bout boit Sous-titrage Société donc, notre jamais pas Non, mais c'est Mais c'est légalisé tout ce qu'a fait... Tout ce qu'a fait là, légalisé... Tout ce qu'a fait là, par Madame qui est ministre de la Justice pays. il la note et Et même dit, notre ça pas bon. Parce que notre ça a légalisé ça les pays. Ni les ni les qui qui pas légal Tout est légal. Parce que l'autre qui me défendait, je ne me défendais pas, ni bâton. Je vais chercher ça pour me défendre. C'est ça notre l'a dit. Tout le monde défend parce que l'État est puissant. Dès, dès que nous sommes tombés dans le chaos total, nous sommes tombés. Et là, le monde qui envahit. Dès il n'y a pas de bataille, à faire, à faire de depuis quelques jours, chaque groupe n'a pas mis à tel côté le les Il a Jesus, monde qui est là. Mais il fait ça qui est fait Il faut ça l'autre sens. Mais ça là chaque jour. Il y a qui jacques jacques a qui qui c'est le premier couteau là. Hein? Pour qu'on me pas sauter? Pour me pas dire pas normal? <t> en <'es> tout cas, ka, canon grave et eh, canon vague pour vous dire non, parce que nous avons deux problèmes. Mon cap dit là yo yo pas pas qu'un souci, yo pas qu'un sentiment, yo va pas nous pas pour yo.